La semaine prochaine, nous irons ensemble à Ronay, nous ferons la connaissance de Nick. Quand on arrive dans le jardin familial, on peut se demander dans quel pays on se trouve, face à des bananiers, des cannes de Provence et des palmiers qui constituent de jolis ensembles. Nick fait la démonstration que ces plantes qu'on admirait auparavant sous d'autres latitudes peuvent maintenant être cultivées sous notre climat qui évolue. Et il nous donnera ses meilleurs conseils pour accueillir un palmier au jardin. À la semaine prochaine chez Nick et quand vous le souhaitez, ce Rovio.